Bonjour à toutes et tous. Thomas de chez Defitech, série consacrée aux ambassadeurs. On est avec Anne-Lynne et nous avons cette série de quatre vidéos qui va être consacrée à entrée, plat, dessert et l'entretien parce que c'est pas tout de cuisiner, mais il faut entretenir. Nous sommes chez Anne-Lynne et alors on va préparer, tu as préparé, tu veux faire quoi ici? Explique-moi. Alors ici, on va cuire un rôti de bœuf, un rose beef, euh, au four, donc avec la sonde. Donc, c'est le four Siemens qu'on va utiliser. Ça, tout à fait. Pour ceci, on va mmh. la sonde parce que c'est vrai que toi, tu l'aimes saignant. Tu m'avais dit voilà. dedans et les gens ont toujours un peu peur hein ça, de, ouais. de cuire. Donc, et Alors, pour marquer, on va bien, bien évidemment utiliser la demi -lire. Utiliser ceci et pour lui donner quand même un côté un peu plus sexy, on va quand même rajouter du beurre parce qu'on a déjà parlé également d'une fois, on peut mettre ça sans beurre, sans mais là, on beurre. va mettre le côté sexy. C'est un peu meilleur aussi. Donc je mets le thermomètre jusqu'au centre de ma viande et on va l'installer. Donc on va le laisser en chaleur tournante à 180 degrés. Oui. Ici, pour une viande saignante, on va mettre 60 degrés. Un peu moins saignant, on va mettre 63, mais ici, on va rester à 60. Et voilà. Laurent, en plat eh bien, en plein, en tant qu'italien, aujourd'hui, on va faire euh, des pâtes. Des pâtes fraîches, évidemment. Donc, nous allons travailler plus, les pâtes. En c'est ton métier, quand même, les pâtes. Oui, mon Donc, là, t'as imaginé un truc, t as, t as pris le chemin de facilité. Ben, oui, oh, non, <rire> je non, Je me suis dit, aujourd'hui, pour changer de toute la semaine où je fabrique des pâtes, aujourd'hui, je me suis dit, ce week-end, je, je, je vous... fabrique des, <rire> des pâtes. Alors, tu vas utiliser ici, euh, pour, les, pour les pâtes, oui. donc une machine manuelle pour faire les pâtes. Oui. Voilà, parce qu'on vous le montre aussi autre chose, mais. Robot Kenwood. On, va, on va utiliser le Bocanwood pour préparer le pétrin. Donc le pétrin pour la pâte, euh, pour les pâtes, euh, les pâtes fraîches, très facile. On utilise de la semoule de blé dur, de la farine, des œufs, un peu d'huile d'olive, un soupçon de sel et c'est tout. Et voilà. Donc ah vous allez voir, très pratique. Pendant que tu pèses, ton premier sentiment sur un Kenwood, parce que toi tu utilises au, au magasin euh, des pétrins beaucoup plus gros. On a des pétrins beaucoup plus importants, euh, on a des machines à pâte beaucoup plus importants. Voilà, 100 grammes, 100 grammes de farine, 100 grammes, voilà. Euh, très pratique pour tout ce qui est préparation euh, à base de farine, pour tout ce qui est dessert. Voilà, j'en je, je ai pas encore eu une utilité complète parce qu'on vient de le recevoir. Donc euh, nous, on faisait nos pétrins avec, euh, on mélangeait avec le 100 grammes aussi, on, on mélangeait avec le Magimix euh, tout ce qui était pour tout ce qui était préparation dessert. Mais ici, euh, tous ceux à qui on a parlé qu'on avait reçu le nouveau le Kenwood, le, euh, le chef, euh, le XL, ils nous ont dit c'est exceptionnel pour faire de la pâtisserie. Et tu vas pas utiliser le crochet pétrisseur ici, tu vas utiliser le mélangeur. Je vais lire celui-ci. Ce qu'on appelle le crochet, le, le, le mélangeur K. Voilà. Car de si le on le retourne, il y a un K dedans. Voilà. Le K de Kenwood. K de Kenwood. Voilà. Ensuite, Thomas, tu peux me mettre deux œufs à l'intérieur. Alors après, on mettra deux cuillères à soupe d'huile d'olive que je t'ai préparée. Après, nous allons donc la, la pétrir et nous allons la laisser une heure dans le frigo, en... filmée dans un film plastique. C'est obligatoire, ça. Oui, sinon vous n'arriverez pas à la travailler. Et je vais mettre un soupçon de sel. Voilà. Et nous allons pétrier la pâte. Vitesse 3 sera suffisante pour mélanger. Et moi, ce que j'aime bien après, c'est la terminer un peu de pétrir à la main. Voilà. voyez, vous pétrissez bien encore la pâte à la main. Et ensuite, nous allons le mettre dans un petit film plastique. Aplatissez-la déjà un petit peu. Vous aurez plus facile après. Vous comprendrez pourquoi. Voilà. Et nous allons la laisser une petite heure au frigo. Pardon. Voilà. Comme plat, qu'est-ce que tu as eu envie de préparer Comme plat, je voulais faire un plat très convivial, euh, qui est encore l'habitude de faire chez nous qu'on peut faire en entrée également. Donc, c'est les rouleaux de printemps. Alors, en rouleaux... J'adore ça. Hein. <rire> je ne savais pas en préparant. R... Je n'ai jamais su. Réussi. Mais il y a un, un petit challenge pour euh, Thomas aujourd'hui. Il va devoir... Tu vas utiliser pourquoi aujourd'hui Tu vas utiliser les rouleaux de printemps avec quel appareil Alors, toujours avec mon Cook Expert, parce que je vais devoir couper les légumes. Oui, donc pas la fonction chauffe. Non, il n'y a rien du tout. Donc, comme pour vous montrer que dans le Cook Expert, il y a plein d'ustensiles, hein, dont les coupes. Attends, elle est pas droite, voilà. voilà. Grande cuve, voilà. cuve midi. Ouais. il y a encore une toute petite cuve, mais celle-là, elle ne coupe pas. Cuve mini. Voilà, cuve mini ne coupe pas. Donc ah. là, et alors tu, et veux, utiliser quoi, tu veux utiliser quoi d'autre avec le... Ça vient avec plein de lames, et j'adore parce que c'est super bien rangé. Ça ne se met pas partout dans le tiroir, ce qui est très important. Euh, alors je vais employer comme lame. Euh, il existe une lame euh, qui fait plus mandoline, qui est la numéro 1. Euh, mais elle n'est pas, oui, pas livrée avec donc euh, celle-ci c'est la numéro 2 on va utiliser la coupe parce que dans les rouleaux de printemps vous pouvez mettre tous les légumes que vous voulez mais moi j'aime bien mettre des des concours parce que c'est frais oui. des carottes pour le croquant et euh, on pourrait même rajouter euh, nous ce qu'on rajoute c'est même des pommes Granny Smith pour le côté acidulé oui. le concombre qui a été nettoyé voilà alors normalement si vous voulez avoir des ronds, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre votre concombre comme ça. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. Ce que je veux en mandoline. Donc, on va essayer de la mettre en... Je vais la couper ça rentre, comme ça. Et Tu gardes la peau. Ça m'a l'air parfait, ça, j'ai l'impression. Oui, je vais garder la peau. Elle a été nettoyée, brossée, c'est un concombre bio. Voilà, c'est bon. Vous voyez l'idée Pour avoir des mandolines. Bon, normalement, elle sera un peu plus épaisse, hein, mais ce n'est pas grave. Okay. Ouais, c'est bon. Je pense que Louane est impressionnée parce qu'elle vient de vivre. <rire> <Vous n 'avez rire> ah non, mais je... <rire> oh, euh, tu l'as eu. <rire> j'ai, juste un deuxième un deuxième, mais après j'ai plus. Hein. <rire> ça a été bien fait quand même. Hein. Ah non, mais euh, je, je, je, quand c'est pas de... C'est bien fait, hein. <rire> c'est génial. <rire> Donc si vous avez la numéro, ce sera encore plus fin. On <rire> va voir le résultat. Je peux vous montrer ce que ça veut quand même voilà donc là c'est la coupe ES2 ok donc c'est 2 mm et on va mettre les carottes tu veux séparer les carottes des concombres euh, bah, testons la carotte en mandoline en, en même temps en même temps dans le même bol ah non, non non non excuse moi je vais sortir mes carottes <rire> ah, mais mes concombres ah non mais j'ai des scotchips du coup je vais investir dans la lame numéro 1. <rire> voilà, allez, on y, on y va. Mais je suis moins surprise parce que je, je m'y attends maintenant, je sais. <rire> non mais euh, c'est comme... je vais la recouper parce que vous allez voir, mais ça, ça nous aide déjà beaucoup. Oui. Parce que ça on ne peut pas mettre dans, ça, on ne sait pas rouler ce truc-là, c'est trop épais. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous en prenez plusieurs. Et on va les recouper en deux Oh, plus qu'en deux, hein D'accord. Je le dis, pour les gens qui se posent la question, dans la, la box cuisine créative de chez euh, Magimix, voilà. il y a le disque de Julienne qui fait des Juliennes en 25 secondes. Je le dis car je l'ai à la maison. Voilà. Euh, c'est quoi Le disque, le, le coffret créatif. Ah, donc c'est un, donc un il y a disque le, super. Il, il y a le ES01, mm -hmm. il y a les ondulations et il y a la Julienne. Alors, on est sur la deuxième partie de, ta, de ton plat. Mm -hmm. Euh, là on va utiliser un peu les casseroles euh, de meilleure, donc là c'est la sauteuse conique. Oui. Que vas-tu faire d'abord et puis on va un peu parler des casseroles Alors je vais utiliser celle-ci pour faire bouillir euh, ma viande, qui est, qui est de l'art euh, coupé euh, simplement en nature. Oui. Euh, et également après, quand elle aura bouilli, je vais changer l'eau et là on va faire également bouillir euh, les scampis. Voilà, euh, j'ai choisi celle-là parce qu'elle est un peu plus profonde. Euh, que... oui, voilà, t'en a reçu deux pour le programme ambassadeur ici. Euh, tout d'abord, donc, ce sont des sauteuses coniques, ce ne sont pas des poilons, parce qu'on distingue les deux. Et qu'as-tu qu trouvé comme avantage d'ici? Parce que là, on fait bouillir de l'eau, mais t'as déjà fait des sauces, certainement. Dedans. Oui, oui, j'ai fait des sauces et j'ai fait du caramel, surtout. Alors, il faut savoir que dans l'Atlantis, il y a quand même sept couches et que c'est impressionnant à quelle vitesse elle chauffe. Non, mais bah, je veux dire euh, là en, en deux minutes l'eau elle est chaude euh, par rapport à d'autres. Euh, enfin, okay. euh... Mais c'est déjà oui c'est déjà une seule c'est déjà une seule une seule couche en fait pour le tout qui est qui est plié et au niveau des de sautes, donc la rapidité de chauffe c'est vraiment ça. La rapidité de chauffe alors sur, et l'uniformité de la chaleur elle est bien répartie partout ce qui n'est pas le cas de, de, de toutes de toutes les sauteuses parfois on a souvent un endroit qui est moins chaud que l'autre oui, ici je sur certaines. Ouais, okay. je pense que l'essai de couche joue beaucoup et alors mon caramel n'a jamais brûlé alors, je sais pas si ça se joue ou bien je suis particulièrement bonne dedans Moi, ce que euh, j'aime bien montrer mais... c'est d'abord, je trouve que la poignée est peut-être un petit peu plus ergonomique. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve aussi. Par contre, elle a un poids. laisser hein. de couche en laissant. Voilà. Hein. Ah, donc, euh... Et alors, le côté bec verseur que j'aime bien, moi. Euh, alors... Je ne sais pas si toi, ça t'a servi. Oui. Moi, moi, je trouvais que c'était pratique, en tout cas. Il y a, comme on dirait, la dernière goutte, il n'y a pas de dernière goutte. Tout reste bien à l'intérieur, c'est très important parce que souvent, euh, par exemple, celle-ci, bah, celle-ci, oui, quand vous versez, que vous remettez, imaginons que vous devez verser ailleurs, que vous avez un petit peu, ça coule le long de la paroi et votre table de travail ou bien votre plateau est sale. Tandis que là, tout reste à l'intérieur. Euh, donc là, je mets juste euh, mes là à bouillir. Combien de temps plus ou moins il faut euh, Jusqu'à ce qu'il soit cuit, je <rire> n'ai pas de temps. Alors Alors, pour les crevettes, vous allez les couper en deux. Dans la largeur. C'est largeur, ça? Je, je, pense. je pense que c'est la largeur, oui. Parce que, voilà. Le long de la colonne vertébrale de la Voilà, le long vertébrale. de la colonne vertébrale. Parce qu'on va les mettre pour que ça soit un peu joli, donc il faut que ça soit un peu plate. D'accord, ok. Voilà, donc je vais en faire trois, comme ça on en aura six. Et alors les larves, c'est ça que je préférais, les larves en bloc. Comme on les a plus épais, on peut les couper, tu vois ce que je veux dire, dans le sens de la longueur. Ici, j'ai pas trouvé, donc on va faire des petites juliennes de porc pour pouvoir les disposer, pas trop épais. Comme ça, on pourra bien rouler notre rouleau de printemps après. Et alors, les vermicelles. C'est des vermicelles de riz. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les laisser tremper 10 minutes dans de l'eau euh, tiède. Et après, vous les faites bouillir dans de l'eau également. Et alors, on les égoutte et on les laisse euh, dégorger. Parce qu'on ne on les roule pas quand elles sont trempées. Voilà, ok, ok, okay d'accord. On a de la salade, de la laitue et quelques grains. Je vais peut-être prendre une autre alors. De, de persil, il n'y a pas de Non, c'est du coriandre. Tu aimes bien la coriandre Ça va. De... Quelques bras de coriandre pour la déco. Et alors j'ai été chercher ce matin pour la coloration, c'est des pensées comestibles du jardin. Et j'utilise ah ben, souvent pour la pâtisserie. Et si on roulait tout ça Voilà, bah, on va rouler tout ça. Ah Avec ta sauce quand même. Alors... Les rouleaux de printemps se mange avec une sauce faite à base de saumure de poisson. La fameuse fish sauce. Voilà La fameuse fish sauce qui sent très fort quand elle est pure. On, on, on va la, la couper. Alors, c'est une portion de saumure, oui. une portion de sucre et deux portions d'eau. Okay. Alors, comment ça fonctionne Je ne vous l'ai pas fait, je vous l'ai préparé à l'avance. Dans une casserole, vous mettez d'abord le on sucre. On peut faire donc de nouveau dans ce genre de choses. Tout là. à fait. Donc, vous mettez votre portion d'eau. Vous préparez tout à l'avance. Vous mettez l'eau et le sucre. Donc on fait on, ah. on chauffe pour que ça... Ok, pour que ça s'amalgame ensemble. Donc oui. pas un sirop, presque un sirop en fait. Ce ne sera pas un sirop parce que c'est deux portions d'eau et une portion de sucre. Ce ne sera pas un sirop. Donc pour que le, le sucre fonde, et puis après vous mettez votre portion de, de sauce euh, euh, de saumur et vous mettez la hotte Parce qu'avec la vapeur d'eau, okay. ça va sortir de toute la maison. Donc c'est une feuille de riz. Hein, c'est une feuille de riz que vous trouvez dans, au, au supermarché maintenant, au carrefour, etc. Partout maintenant. C vous imbibez... Les, les deux côtés, voilà, c'est une feuille de salade en dessous. Alors souvent on coupe parce que c'est un peu plus dur. Vous prenez un petit peu, alors à table, tout le monde mange avec les mains. Hein. Alors là, c'est super convivial, moi j'aime bien. Vous mettez comme vous voulez, de la portion que vous voulez. Voilà, vous mettez quelques dés. Donc vous mettez Voilà vos carottes. J'ai mis ma branche de coriandre. Donc je l'ai cuit ce matin, donc là un peu. Hein. Le truc. On presse. On presse. On roule. Arrivé à la moitié. Arrivé à moitié. Attendez. Je vais mettre, mais que j'essaie de faire un truc joli. Et là, voilà, je replie les bords. Ah, j'ai oublié ma petite fleur. Bon, je remets ma petite fleur ici. On va voir ce que ça donne. Ça a l'air déjà plus. Voilà. Toujours en serrant. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Et voilà. Donc, comment ça fonctionne Bah, idéalement, tu trempes et tu... On va essayer ça. Voilà. Donc, Donc dans la sauce il y a du sucre, de l'eau, de la saumure de poisson et du citron. Non, vous pouvez ajouter du piment si vous voulez mais moi je ne mange pas pimenté. C'est bon alors Verdict Citronné hein Pour préparer la pâte, nous allons remettre de la farine sur le plan de travail. Ça, c'est le seul électro qu'on n'a pas du tout, du tout, du tout fourné. Donc Ça, c'est vraiment le traditionnel. Ouais, ah oui, ça, c'est vraiment la machine à pâte traditionnelle. Vous coupez votre petite préparation en quatre. Vous l'enfarinez bien. Vous mettez aussi un petit peu de farine dans la machine traditionnelle italienne. Et on va commencer à mélanger sur la plus grande On mélange bien, on repasse quelques fois pour bien avoir la belle épaisseur. Et alors, on va commencer à diminuer. Là, on était en épaisseur 3. Ça va bien voilà. Et voilà. Pour la sauce, parce que là, on a fait les pâtes, les pâtes okay. le Kenwood, etc. Qu'est-ce que tu as pensé pour la sauce Alors, on va faire une pe a pas le temps, par exemple. petite sauce super rapide, très facile à faire. On est parti donc sur une entrée à base de poisson, Et je me suis dit, gardons cette ligne-là. On va faire une petite sauce à base de poisson aussi. On va faire une petite sauce au thon. Okay. Ton capre et euh, option pour ceux qui veulent, on peut mettre des olives ou pas. Je ne sais pas si tu aimes bien les olives. Ça. Alors on y mettra. quoi pour ça pour Quelques fait. olives. Alors d'abord, moi j'aime bien, plutôt que des oignons, prendre de l'échalote. On va prendre une échalote et on va lâcher très finement avec notre Brown Quick Multi, multi Quick 9. Tout à fait multi Quick neuf. Ah, impressionnant. Tu es content de ce produit Exceptionnel. Il s'est. Mixer à à la base. Mixer à soupe à Tout la base. Tout simplement mixeur à soupe. On va montrer ça dans je me permets. À promets. la base, je t'en prie, prends les accessoires. Voilà. Peut-être qu'il manquait une boîte accessoire. Oh, voilà. Biseille, hein. Moi, c'est le seul petit regret que je trouve, c'est. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Parce qu'il te, te le livre avec euh, toute une série d'accessoires exceptionnels. On peut quand même montrer ceci, Benoît. On va quand même faire de la pub pour les cuisines défitec deux minutes. Tout de même. Voilà. C'est un meuble qu'on appelle le mans, voilà. Le Autrement appelé cacahuète ou haricot, mais son vrai nom, c'est un meuble le mans pour savoir bien ranger les accessoires. Voilà, comme ça, ça c'est mon petit, voilà, le petit plaisir personnel. Alors ça, c'est ce que tu as réussi avec le multi quick. Hein. Voilà, et c'est ça le, le seul petit défaut que je pourrais dire à Broad, Mais c'est même pas un défaut, c'est juste, il devrait fournir une boîte de rangement parce que parce que regardez tout ce qu'ils fournissent et ça coupe super fort en plus donc ça peut être très dangereux on peut se faire mal on peut se couper et voilà, ce que je le reproche juste c'est juste voilà, d'avoir balancé les accessoires dans la boîte comme tout, ça c'est une grande boîte et il faut se trouver soi-même une petite mais boîte sinon, mais sinon euh, il fait tout. Euh, en être comme ça donc on a le grand mélangeur avec, les, avec les, les grands couteaux qui sont ici avec les disques aussi on peut faire on Râpe peut et minceur, rap et minceur. on voilà. peut couper les disques se changent Ici, facilement. Voilà, voilà, très facilement, il se déclipse. Le bol un peu plus grand si on veut mettre ceci. Voilà, faire sa mayonnaise, par exemple. Faire une mayonnaise, voilà. une vinaigrette. Vous avez le presse purée. Aussi, oui, très pratique fait. pour la purée. Donc là, on l'adapte sur le, le bras. Hein. C'est bien ça. Hein. C'est un bras qui s'adapte et qui adapte tout sur... Euh, voilà, on entend le petit clip et c'est fait. Tout simplement. Okay, donc à la base, c'est un mix, c'est un mix soupe, c'est un mixeur mix à soupe, voilà. on a un fouet, etc. Mais voilà, Et ici tu vas l'utiliser pour ce qu'on appelle un mini chopper, un simplement. mini hachoir. Un mini hachoir, on va juste hacher, tout simplement, les petites échalotes. Voilà. Et voilà, tout simplement. Alors, pour faire cette recette, tu as décidé d'utiliser les sauteuses connect Tu en as reçu deux. J'en Je ai reçu deux. Une Apollo. La gamme Apollo de chez De Meyre et la gamme Atlantis. Ton avis sur ces deux casseroles Très facile à utiliser. Grâce au bord arrondi aussi, on n'a pas les, les, les aliments qui s'accrochent au bout dans les casseroles plus traditionnelles, plus ovales, où il faut vraiment aller racler pour arriver et certains aliments brûlaient dans le fond. Donc là, tu vas nous préparer la sauce. Très rapide, on va faire une sauce, un une sauce très facile. Un tout petit peu d'huile d'olive pour faire euh, rissoler un petit peu les échalotes sans brûler. Attention, ne jamais laisser l'huile d'olive arriver en température trop, trop importante car elle brûle. Ceci, tu le mets au lave-vaisselle, toi, habituellement la oui, hein. ça, tout On ça, peut ça, le mettre au lave-vaisselle, il n'y a aucun problème. Vous faites juste attention à la petite lame qui coupe excessivement fort. Voilà. Là, on fait suer les échalotes. En attendant que c'est en train de suer ici, dans ta casserole, oui. ici Atlantis, parle-moi un petit peu. Alors, c'est une casserole Atlantis d'une euh, très grande capacité. Comment tu as trouvé Parce qu'ici, c'est un fond, ce qu'on appelle un ductocycle, donc il y a du cuivre oui. dedans. Est-ce que tu as vraiment vu une différence Par rapport au, à nos autres casseroles traditionnelles, elles monte en température à une vitesse exceptionnelle. Voilà, je vais y rajouter le thon et les anchois. Donc là, tu as passé ton, as, ta plaque de cuisson induction sur 4. Voilà, que, la baisser. Parce qu'elle commençait à brûler un petit peu. Maintenant, je vais la réaugmenter parce que je viens d'y remettre quelques accessoires. Thomas, tu sais l'augmenter un tout petit peu Voilà, merci. Voilà, et là, on va laisser cuire un petit peu le thon et les anchois. Alors, vous rajoutez de la passata. Hein. Oui, alors voilà, ça juste un petit détail italien quand même, la passate, c'est vraiment ce qu'il faut utiliser. Hein. Voilà. voilà. Et si possible, d'une bonne marque de tomates, parce que sinon vous avez de, de l'acidité un petit peu trop importante. Moi, j'utilise souvent la Chirio. Voilà. On précise que Chirio n'a pas sponsorisé cette vidéo, bien, hein, on est bien, bien d'accord. Hein. C'est important à spécifier quand même. Là, on voit vraiment que sur cette casserole, il y a des gros bouillons. Hein. Euh... Tout, tout de suite. Voilà, fond, donc, on va, le... on va montrer ceci. L'eau est complètement plate, on va dire. Elle est, elle, est, elle est arrêtée, donc on va la démarrer. Écoutez bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et si vous voulez, vous mettez également le power. Et regardez ce qui va se passer. En quelques secondes. Voilà. Ça, c'est l'induction combinée à un fond, euh, Inductocile, où vous avez une conduction de la chaleur complète. C'est limite trop chaud, donc je vais le diminuer. <rire> on va le mettre à limite, avec ce fond-là, on peut le mettre à 7. Voilà. On est bien en ébullition. Nous avons fait des pâtes fraîches. Donc évidemment, les pâtes fraîches, on va les cuire en maximum 2 minutes. Pas plus. Il y a un repère ou pas Il y a un repère, mais les pâtes remontent. Non, pas comme les gnocchis où les pâtes remontent. C'est au feeling. <rire> on y va alors. Voilà, eh bien, on ne met pas d'huile hein, dans l'eau, on, on est, est bien d'accord. Hein, parce on que l'huile, de, de toute façon, va remonter à la surface Ça ne servira à rien. Absolument à rien, si vous avez de bonnes pâtes, regardez. Voilà. Et on voit effectivement que, donc voilà, normalement une cuisson se commence quand l'eau revient à ébullition, c'est important à savoir, et on voit ici que l'ébullition revient très très vite, malgré la grande quantité d'eau. Donc, moi, je l'aime ai... al dente. J'ai appris quelque chose. L'idée, oh, oh. c'est de goûter. Voilà, moi, j'aime ceci. Pourquoi est-ce que les pâtes... Donc, j'ai entendu ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a un cuisinier italien qui s'appelle Gino sur la, sur la BBC qui explique pourquoi est-ce que les pâtes al dente sont meilleures. En fait, apparemment, une pâte al dente a moins absorbé d'eau et donc est plus digeste. Voilà. C'est également le cas du riz. Si on les surcuit, si on les cuit de trop, Exactement. la pâte a absorbé trop d'eau et donc est moins digeste. Voilà. Donc voilà. Donc vraiment, Alden, c'est à la dent, elle doit légèrement croquer. Et légèrement. on fait la même chose pour le risotto. Exactement. Mais c'est une question également de digestion. Voilà. voilà. Alors, nous allons sortir nos pâtes et les mélanger avec la sauce que nous avons préparée. On les égoutte. Même s'il reste un petit peu d'eau, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Thomas, tu peux nous mettre deux, trois louches de sauce. Et voilà, et nous allons donc servir les pâtes. Ça, ça, C'est pratique aussi les poêlon pour ce genre de choses. Voilà donc un petit plat très facile à faire. Et très, très bon, entre parenthèses. Donc pâtes fraîches. Allez, on a utilisé la machine à pâtes traditionnelle. Il existe l'accessoire Kenwood qu'on met dessus. Voilà, on ne l'avait pas pour la vidéo, c'est pas grave. Alors, même servir ceci à table, c'est super beau. Hein voilà, on a laissé reposer 10 minutes. Donc, tout le tout le jus est revenu à l'intérieur de la viande. Et on va voir si c'est cuit comme tu le souhaites, anne Line. L'avantage en fait de la sonde, c'est quoi pour toi C'est qu'on ne doit pas. Euh, c'est le four qui va gérer lui-même la cuisson qu'on souhaite. Et on n'a plus on doit, peur à ce moment-là, voilà, forcément, de, rater, de, de euh, rater des grosses pièces voilà. de viande parce que c'est quand même, euh, c'est quand même de l'argent. Donc, euh, si on rate, etc., ou si on surcuit, c'est pas toujours très agréable. Bon, surtout que le bœuf, c'est assez, euh, assez délicat. Ça cuit vite, trop vite, justement. Comment il a l'air ici, d'après toi Il est pas mal du tout. Il a l'air bien. Il a on teste, merci. On va voir ça tout de suite. Est-ce que c'est pas trop chaud C'est trop grand pour ma bouche en tout cas ceci. Mm -hmm. Non, c'est pas trop chaud. Mm. Mm. Elle reste tendre. Mm -hmm. mm. Et honnêtement, on n'a pas fait grand chose. Non.